Telia vérifie toujours tout ce qu'elle entreprend et organise sa vie en bon chef d'orchestre. Elle n'est pas du genre à laisser place à l'imprévu. Rien ne peut lui échapper. Enfin, presque. Même si Télia oublie dans sa vie de légers détails, elle n'en reste pas moins une excellente monitrice auto-école. Ça, à la CGT, nous le savons. Pour une juste reconnaissance, donne-toi le droit.